Les priorités de la filière informatique. La première et peut-être la plus importante, c'est finalement protéger le groupe et protéger nos clients. Deuxième priorité, accompagner la transformation digitale de nos métiers pour mieux servir les clients à travers une banque plus accessible, plus simple, plus personnalisée. La troisième priorité est notre priorité RSE. On parle désormais d'éco-conception. Ce que l'on va chercher dans la phase de design, la phase très importante de conception des applications de demain, c'est de prévoir de limiter l'impact carbone de cette ci de demain. Et donc, par tout impact méthodologique, on accompagne actuellement, via un grand déploiement, nos collaborateurs sur cette phase assez critique pour garantir l'impact frugal, on l'espère, demain. On travaille dans un milieu innovant, avec des technologies de pointe. On a des méthodologies agiles, des pratiques craft. On code en Python, en C-sharp, en Java, en C++. On peut déployer sur du cloud privé ou sur du cloud public. Pour moi, la data chez Société Générale, c'est ce qui va permettre aux métiers d'aller plus loin, euh, d'automatiser des tâches qui, sont, qui prennent du temps. C'est finalement euh, de proposer un service aux clients qui va être plus approprié. La filière informatique Société Générale, euh, c'est un groupe de 25 000 femmes et hommes avec une dynamique extrêmement forte qui finalement supporte euh, l'ensemble des métiers d'un groupe c'est général et comme je dis souvent l'informatique dans un groupe euh, c'est l'usine du groupe c'est là où euh, on crée l'ensemble des produits euh, que la banque distribue